Bonsoir à tous, je pense que nous sommes arrivés en direct, laissez-moi juste vérifier un petit instant, c'est parti. Bonsoir à tous, euh, à nouveau avec Démocrate pour la planète pour un nouvel atelier euh, sur l'hydrogène, après une première rencontre qui avait eu pour objectif de présenter... Euh, euh, le concept euh, de, de, de cette énergie, de, de ce fluide, et euh, d'expliquer un petit peu les, les tendances. On se retrouve aujourd'hui sur une deuxième table ronde pour euh, envisager euh, 2050, quelle place pour l'hydrogène en France et en Europe dans euh, les objectifs de neutralité carbone. Donc un petit euh, rappel de Démocrate pour la Planète, nous sommes une association, un think tank, dont euh, l'objectif est de rassembler les... Euh, démocrates, centristes qui euh, s'intéressent aux questions de développement durable, développement soutenable, euh, avec l'ambition à la fois de former, sensibiliser, que ce soit les citoyens ou les élus, et euh, d'être producteur d'idées pour pouvoir faire avancer justement euh, tout l'enjeu et tous les enjeux autour euh, de ces questions assez cruciales. Donc avec nous, euh, ce soir, nous avons euh, trois personnes, nous avons... Euh, Jérôme Perrin qui est également démocrate pour la planète et qui va présenter, animer un petit peu ce, cette table ronde. Alors il a été chercheur, directeur de recherche au sein du CNRS, il est ensuite passé par plusieurs grands groupes industriels comme Air Liquide ou comme Renault, et il pourra, si besoin, compléter le lien qu'il peut avoir sur les questions de l'hydrogène. Également, et merci de, de sa participation, Cédric Philibert, qui est aujourd'hui chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et expert sur l'hydrogène et la décarbonation dans l'industrie. Et une tête un petit peu connue chez nous, notamment chez les démocrates, et je suis content de le recevoir également, Christophe Grudler, qui est eurodéputé dans le groupe Renew Renaissance, membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Je donne tout de suite la parole, je laisse la parole à Jérôme, qui va pouvoir introduire cette table. Oui, bonsoir. Jérôme Périn, je, je suis heureux de d'animer cette session. Donc, la dernière fois, hein, Philippe Klein, vous avez présenté les technologies, vous avez présenté ensuite euh, comment tout ça s'articulait et aussi, euh, vous aviez eu, par Robin Girard, qui était un chercheur à l'école des mines à Paris, vous aviez, vous avez, et Sophia Autipolis, son laboratoire, avait montré comment tout ça pouvait fonctionner en système, en particulier à l'échelle d'un territoire. Alors là, on va élargir la vision au sens... Euh, européen hein, et, et on va aussi se placer beaucoup plus loin en 2050. Donc avec une, une en examinant quelle est la place que l'hydrogène prendra ou prendrait euh, dans une perspective de transition énergétique hein, euh, avec l'objectif affirmé bien sûr de décarbonation totale à 2050 euh, et comment ça, ça peut éventuellement se décliner euh, dans les différents pays européens et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une vision globale à l'échelle européenne et même avec la problématique éventuelle de transfert ou d'importation, d'exportation. Et c'est un peu ce que va nous montrer Cédric Philibert dans ses analyses. Il est de l'Institut français des relations internationales et il va voir de manière critique comment les potentiels de ces différents, de l'hydrogène vert, de l'hydrogène bleu, de l'hydrogène importé, et il y a aussi même l'hydrogène jaune. Hein, Donc, voilà. Donc, il va... Je vais lui laisser la parole, ensuite je reprendrai euh, quelques mots, et puis ensuite euh, on... ce sera Christophe Guller qui lui va nous montrer son expérience, faire part de son expérience des négociations européennes concernant en particulier l'hydrogène et la place que l'hydrogène doit prendre dans le paysage énergétique européen. Donc Cédric Philibert, je vous laisse la parole. Merci, euh, merci de votre invitation et bonne soirée à tous. Euh, je vais effectivement essayer de vous montrer euh, à quoi euh, l'hydrogène peut servir d'abord euh, et ensuite d'en tirer peut-être quelques, quelques conclusions. Alors pour ça, je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux de, de l'AIE, euh, auxquels j'ai pas mal participé, surtout au, euh, au début quand on a eu à recommencer à s'intéresser fortement à l'hydrogène à partir, je dirais, de 2015. Alors, les usages actuels de l'hydrogène, hein, il faut quand même avoir ça en tête aujourd'hui, c'est le raffinage, c'est la chimie, avec notamment la production d'ammoniac qui sert essentiellement à faire des engrais, et quelques autres usages. Et la production d'hydrogène n'a cessé de grimper à mesure qu'on s'efforçait de d'améliorer les carburants pétroliers, ça a été la, la principale source de croissance. Les, euh, il, y a, il y a 20 ans ou 30 ans, les, les, les engrais azotés étaient déjà là, mais par contre, il y avait beaucoup moins d'utilisation de, de, d'hydrogène dans le raffinage. Voilà pour l'hydrogène pur. On a aussi de l'hydrogène qui est produit euh, on purpose ou pas volontairement, ou euh, comme un byproduct dans un certain nombre d'activités industrielles. Et, si ça veut bien, voilà, je vais vous le montrer ici. Donc, à la fois pour faire du méthanol, donc on le fait exprès, parce qu'on a besoin du méthanol dans l'industrie chimique, mais aussi il s'en produit dans les, industries, dans les industries chimiques, à partir du gaz naturel, où on l'utilise en mix avec du monoxyde de carbone. Voilà pour l'essentiel de, de, de, de, de l'hydrogène aujourd'hui, en millions de tonnes, donc 70 millions de tonnes pures, 40 millions de tonnes en mélange. Et puis, euh, ça consomme quand même 2% du charbon dans le monde, essentiellement en Chine, et 6% du gaz naturel. Et ça entraîne des émissions de CO2 de l'ordre de 820, plutôt maintenant 830 millions de tonnes par an, c'est-à-dire 2,3% des émissions totales. C'est-à-dire à peu près la même chose que l'ensemble de l'aviation ou l'ensemble du transport maritime. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Presque tout l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui est de l'hydrogène gris euh, qui est responsable d'émissions de, de CO2 de 10 à 20 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Ce qu'on a fait à l'AIE il y a quelques années, donc en 2017, est de montrer que l'hydrogène par électrolyse de l'eau pouvait devenir compétitive et qu'on n'était pas obligé d'avoir des électrolyseurs marchands 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ça. Finalement, les électrolyseurs, ce n'est pas si cher que ça. Et le facteur dominant dans, dans le coût de l'hydrogène, dès qu'on est à 30 de facteur de capacité des électrolyseurs, au fond, c'est le prix de l'électricité. Donc à 70 dollars par mégawatt -heure, 60 euros, en gros, ce qu'on peut avoir avec énormément d'éolien offshore en Europe, eh c'est plus cher que l'hydrogène gris ou l'hydrogène bleu, je vais y revenir dans un instant. Par contre, si on a de l'électricité à 30 dollars, 25 euros le mégawatt -heure, comme on a maintenant avec le photovoltaïque dans le sud de l'Europe, dans le nord de l'Afrique, ou avec de l'éolien terrestre dans des très bons endroits, comme les côtes marocaines, alors on, a, euh, on peut approcher la rentabilité avec l'hydrogène gris et sans émission de CO2, ou avec l'hydrogène bleu où le CO2 est théoriquement capturé et stocké en sous-sol. Euh, voilà. Donc avec une, une, des, des renouvelables euh, variables, euh, qui ne sont pas là tout le temps, mais si on arrive à un, un niveau suffisant quand même de... De, de facteurs de charge et qu'on a un prix de l'électricité assez bas, on peut faire de l'hydrogène assez compétitive à condition d'accepter éventuellement de payer un petit peu pour le, le CO2. Et puis, si on a de l'hydrogène quasi gratuit en excédent, parce qu'on a construit beaucoup d'éoliens, beaucoup de solaires, on peut aussi, euh, mais là, on n'a pas forcément les quantités qu'il faut, puis c'est un, un peu un risky business, parce qu'il faut investir dans des électrolyseurs qui, une année, vont marcher 1500 heures, l'autre année, vont marcher 500 heures. On peut aussi avoir... Euh, de, de, de l'hydrogène évidemment euh, euh, pas cher, euh, mais dans des quantités limitées. Alors ce qu'on pense c'est que les coûts de l'hydrogène vert vont diminuer mais euh, elles vont surtout diminuer dans euh, les pays où il y a des grandes ressources euh, très importantes, à la fois en, en quantité et en qualité, c'est-à-dire que L'éolien, il est vraiment pas cher. Le solaire, il est vraiment pas cher. Vous avez des zones ici en Amérique latine, vous avez le Mexique et le Sud-Ouest des États-Unis. Vous avez l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Vous avez des zones en Chine et dans le Nord de l'Inde. Vous avez l'Australie. Vous avez un peu l'Afrique du Sud, etc. Vous avez la Namibie. Vous avez un ensemble d'endroits au monde où on va faire de l'hydrogène verte par électrolyse de l'eau à des prix très bon marché. Alors, pourquoi faire l'hydrogène vert ben D'abord, pour verdir l'ammoniaque et le méthanol dans leur usage industriel actuel. Euh, certains ne vont pas forcément augmenter indéfiniment, peut-être qu'on va utiliser moins d'engrais de, euh, azotés dans l'avenir, euh, mais on va sans doute utiliser plus de, plus de méthanol, on va peut-être utiliser plus d'ammoniac pour faire des des explosifs miniers, parce qu'on aura besoin de métaux pour la transition énergétique, etc. Euh, les raffineries, c'est un usage qui va certainement diminuer à mesure qu'on va s'écarter des, des produits pétroliers. Mais il y a un gros usage qui devrait augmenter fortement, qui est la réduction directe du fer en aciérie. Euh, l'aciérie mondiale, c'est 7 à 8 des émissions mondiales de CO2. Et il y a deux sources de CO2 dans l'aciérie. Il y a l'utilisation de combustible fossiles comme source d'énergie, mais il y a aussi leur utilisation comme euh, réducteur des oxydes, des oxydes de fer. Les oxydes de fer dans la nature, il est oxydé, il faut arracher cet oxygène et on l'arrache avec de l'hydrogène ou du carbone et ça fait ou de l'eau ou du CO2. Pour l'instant, on fait surtout ça avec beaucoup de carbone, avec le, le coke de charbon, euh, quelquefois avec le, le gaz synthétique euh, extrait du gaz naturel. L'idée, c'est qu'on peut le faire maintenant uniquement avec de l'hydrogène pur et de l'hydrogène vert. Et à ce moment-là, on va ensuite dans un four électrique. Si on, ce four électrique est lui-même alimenté par de l'électricité verte, alors on peut faire quasiment euh, de la sidérurgie sans émission de CO2. Euh, on va utiliser probablement de, de l'ammoniac euh, NH3, c'est l'ammoniac. Aussi comme combustible, euh, notamment dans les navires, dans les centrales thermiques d'équilibre, les, les centrales thermiques, c'est les, les japonais là qui sont en pointe, qui veulent utiliser, importer beaucoup d'hydrogène vert ou bleu euh, sous forme d'ammoniac pour mettre dans leurs centrales à charbon et réduire rapidement euh, leurs émissions de CO2. Mais il y a un gros usage qui est en train de se développer, là, c'est le transport maritime. Euh, parce que les moteurs diesel maritimes sont très efficaces, et ils peuvent être transformés pour voler de l'ammoniac. Les, les grands fabricants de ces moteurs, comme MAN Energy Solutions, mais les autres aussi, sont en train d'adapter leurs moteurs euh, à l'ammoniac, et ça peut à la fois être vrai pour les nouveaux bateaux, euh, les premiers bateaux, les premiers gros bateaux, euh, les gros cargos, les porte-conteneurs qui ont utilisé ça sont sur les planches à dessin et seront probablement construits dans les pro prochaines années. Mais on peut aussi le faire. Euh, sur des cargos existants qui ont 5 ans, 10 ans d'âge, qui ont encore euh, 20 ans ou 30 ans à, à naviguer sur les mers. On peut euh, les transformer sans avoir à transformer toute la chaîne de propulsion, simplement en adaptant leur moteur à l'ammoniac. Je reviens au, aux différents usages. Euh, il y a un certain nombre d'usages pour lesquels on va avoir besoin d'hydrocarbures, euh, notamment l'aviation, à cause de la densité des hydrocarbures, et puis les industries chimiques qui sont faite à base de nafta, de méthanol, euh, c'est la chimie du carbone, la chimie euh, synthétique aujourd'hui, euh, et pour ça, le mieux, c'est que le carbone soit extrait de l'atmosphère. La, la meilleure façon de faire, probablement, c'est de produire en même temps les biocarburants, des biocarburants et des électrocarburants. Parce qu'aujourd'hui, dans la biomasse, si vous voulez, il y a beaucoup plus de carbone que d'hydrogène, et la bonne idée n'est pas d'extraire l'hydrogène de la biomasse, c'est au contraire d'ajouter de l'hydrogène à la biomasse pour produire au fond plus de carburant soutenable à partir de carbone pris dans l'atmosphère. Donc, on considère que c'est neutre, comme le carbone de la biomasse lui-même, euh, mais à partir d'une même quantité de biomasse, on va produire deux à quatre fois plus de carburant soutenable. Donc, on, a moins de, euh, on aura moins de conflits avec la production alimentaire ou avec la biodiversité si on fait ça. Enfin, le dernier usage important, euh, ce sera un usage au sein des systèmes électriques, comme... Euh, stockage ou transfert d'énergie renouvelable, stockage d'une saison à l'autre, transfert d'une région à l'autre pour les systèmes électriques sur le point d'achever leur décarbonation. Parce que avec beaucoup de, dans beaucoup de pays, il faudra beaucoup de solaire et de vent, surtout là où on n'a pas des quantités très importantes d'hydroélectricité. Et donc, il y aura des périodes où il n'y aura pas assez de solaire et pas assez de vent pour répondre à la demande. Et à ce moment-là, il faudra brûler quelque chose dans les centrales thermiques. Alors, au début, on va le faire avec du gaz naturel mais à plus long terme, on va certainement le faire avec soit de l'hydrogène pressurisé qui peut être stocké longtemps dans des cavités salines, on en verra un exemple tout à l'heure je pense ça peut aussi, surtout si on doit l'importer, être fait sous forme d'ammoniaque qui est beaucoup plus facile à transporter et à stocker et ce sera donc peut-être nécessaire, mais, mais à long terme, RTE nous dit que ce ne sera pas nécessaire avant 2035 ou plutôt dans le système électrique continental dans des îles ou des systèmes isolés, c'est un peu différent, on peut avoir besoin de ça beaucoup plus tôt, et donc, comme je le disais, le Japon se propose d'importer massivement de l'hydrogène, principalement pour sa production d'électricité. Les quantités qui prévoient d'importer sont bien plus importantes pour cet usage que pour les 800 000 éventuelles voitures à pile à combustible qui consommeraient de l'hydrogène dans les décennies qui viennent. Voilà, et c ces charges effaçables que sont les électrolyseurs, mais aussi la chaleur industrielle ou les véhicules électriques, ils permettent de financer une, un surcroît de développement de l'éolien et du solaire et en même temps facilitent leur intégration parce qu'on peut les effacer au moment où il y a un déficit de production ou une très forte pointe de consommation. Euh, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de ce dont on parle le plus dans les journaux, c'est-à-dire les, les, les, les transports et peut-être aussi la chaleur. Alors, je vais en dire quelques mots. L'électrification des transports terrestres, à mon avis, laisse assez peu de place à l'hydrogène parce que les batteries lithium-ion font des progrès extrêmement rapides. Qu'en gros, 95 du transport terrestre peut électrifier. Euh, y compris euh, peut-être euh, au-delà des batteries avec des routes ou des autoroutes euh, électriques. Il y a des systèmes avec caténaires, des systèmes avec rails qui sont testés en Allemagne, Royaume-Uni et en Suède. Euh, et surtout parce que la traction électrique est trois à 5 fois plus efficace que l'hydrogène et ses dérivés. On voit ici les, les, les pertes qu'il y a euh, si on utilise de l'électricité verte pour faire bouger un véhicule, on a 30% de pertes à peu près, en, en prenant tout. Par contre, si on passe par l'hydrogène, eh on a 70-75% de pertes. Et si on fait du combustible, un, un combustible liquide, on a 85% de perte. Et malgré tout, euh, s'il y a un besoin euh, de complément à l'électricité pour des... Euh, des, très longues, euh, des très longs trajets ou des situations très difficiles, ou des, des usages très intensifs. Je pense que l'hydrogène euh, pressurisé va entrer ici en compétition avec euh, des fuels à base d'hydrogène, mais qui sont des hydrocarbures, euh, qui sont susceptibles d'être importés de régions où l'hydrogène sera fabriqué de façon beaucoup moins coûteuse, alors il y aura un surcoût parce qu'il faudra gérer la question de la carbone mais à l'inverse il y aura moins de surcoût en termes de distribution du produit dans nos pays et de transformation des véhicules ce sont des, des, des électrofuels qu'on met dans des, dans des moteurs ordinaires alors l'autre question c'est celle de la chaleur la chaleur pour les bâtiments mais aussi la chaleur pour, pour l'industrie alors pour les bâtiments je pense qu'il n'y a pas photo parce que si on passe de l'électricité verte à la chaleur, on a une efficacité totale de l'ordre de 50 euh, Pour le chauffage et la chaleur basse température dans l'industrie, on peut utiliser des pompes à chaleur. Et cette basse température, c'est pour l'instant jusqu'à, euh, en théorie, 280 degrés, ça pourrait monter encore un peu. Euh, donc, ça fait quand même pas mal d'usages industriels. Euh, et là, on, on, on s'appuie sur euh, euh, la chaleur ambiante, euh, sur l'environnement. On va ramener des calories à l'intérieur des maisons et là, on va ramener... 3 calories, 3 kWh par kWh d'électricité. Donc, on a une efficacité apparente de l'ordre de 300 ce qui se compare plutôt bien avec les 50 ça fait un facteur, un facteur 6. Il faut six fois moins d'électricité pour chauffer une maison avec une pompe à chaleur électrique que pour la chauffer via l'hydrogène avec cette même électricité. Pour la chaleur industrielle haute température, les choses sont, sont plus complexes, mais il y a quand même beaucoup de technologies électromagnétiques qui sont en plein développement, qui sont efficaces, qui présentent beaucoup d'avantages en termes de conditions de travail, de, de temps de process, etc., de compacité des process. Et puis, comme c'est souvent avec une énergie variable, euh, il y a des procédés qui sont en batch, euh, qui peuvent prendre l'électricité quand elle est la moins chère. Vous avez d'autres procédés qui sont continus, et là, il faudra des stockages. Donc, soit on stocke l'électricité, mais c'est toujours assez coûteux, soit on pourra stocker la chaleur haute température, de façon à avoir une chaleur continue et il y a beaucoup de startups en ce moment qui sont sur ces idées de stockage de chaleur haute température pour passer d'une électricité variable à une chaleur ou une vapeur continue pour les besoins de l'industrie. Alors l'hydrogène vert demandera beaucoup d'électricité renouvelable. Si je me contente de regarder le transport maritime, à terme c'est 325 millions de tonnes d'ammoniaque, on en fabrique aujourd'hui 180 millions de tonnes et ça représente une, une pour ça, il faut une production électrique de 6500 TWh électriques. L'aviation, le e kérosène il faudra 5000 TWh électriques. La sidérurgie, 4300 TWh électriques simplement pour la, pour la production d'hydrogène, pour la réduction directe de, du fer, et 930 TWh électriques pour les fours à arc électrique. Euh, alors, c'est beaucoup, euh, si on compare à… à mais, mais si je veux dire, c'est ce que prévoit un peu l'AIE dans sa… Euh, dans sa nouvelle roadmap pour, euh, le, euh, pour, pardon, pour le, les émissions nettes nulles en 2050, où les renouvelables seront appelés à fournir 90% de l'électricité mondiale. Hein, on a ça ici, on voit ici les, les parts des de, différents euh, combustibles, on a essentiellement du solaire, du vent, de l'hydroélectricité qui croît autant qu'elle peut, si j'ose dire, euh, un peu d'autres renouvelables, notamment de la bioélectricité et puis euh, du nucléaire, 10% comme maintenant, hein, dans, une, dans un monde qui utilise beaucoup plus d'électricité. Euh, et puis voilà, on n'a plus de, de, de combustible fossile sans CCS et on a un peu de CCS. Euh, les trois piliers de l'énergie de demain, hein, ce sera toujours pour l'AIE dans son, dans son net zéro émission en 2050, euh, l'éolien, le solaire et la biomasse, parce que la biomasse, on la retrouve dans l'électricité, mais on la retrouve en partie dans la chaleur, y compris la chaleur industrielle, où aujourd'hui, elle représente de loin la plus importante source euh, d'énergie renouvelable, et puis aussi dans les, dans les biocarburants euh, de toute nature, donc vu ça. Sa diversité, elle, constitue quand même, elle continuera de constituer une part importante du mix énergétique mondial. La part de l'électricité dans la demande finale, qui aujourd'hui est de l'ordre de 20%, 25% dans les pays les plus industrialisés comme la France, elle passe à 50% en 2050 dans ce scénario et, de mon point de vue, c'est encore sous-estimé. Voilà, l'hydrogène dans ce, dans ce rapport. Euh, on, on le voit ici. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je le montre parce que c'est intéressant. On voit que euh, là, c'est exprimé en pourcentage de la demande totale. Euh, bah, c'est presque euh, 60-65% de la demande totale de fuel pour le transport maritime, euh, notamment via l'ammoniac, hein, qui est facile à stocker à bord. Alors, c'est euh, peut-être 20% de la, de la demande de, de, pour le transport routier. Personnellement, je n'y crois pas. Euh, c'est 30% pour l'aviation sous forme de fuel synthétique ça peut être plus et puis euh, c'est une partie de la chimie une partie de, du fer et de l'acier et là aussi je pense que c'est sous-estimé parce que c'est là où les qualités euh, de l'hydrogène vert et de l'hydrogène bleu d'ailleurs s'imposent le plus, le plus aisément à mon avis c'est là où on en a le plus besoin mais bon une, euh, euh, voilà, il y a des petites divergences euh, D'où viendra cet hydrogène euh, Pour l'instant, c'est principalement du, du fossile, hein, y compris euh, euh, le, dans les raffineries, le, le, le, le nafta, le réformage du nafta. Euh, demain, c'est la même chose avec du, de la capture et du stockage de CO2. Euh, Aujourd'hui, il y en a un petit peu parce qu'on en fait un peu en fait, dans les usines intégrées d'ammoniac et du ray. Euh, mais là il s'agit d'en faire beaucoup plus et surtout de développer la production d'électricité verte à partir de l'électricité et vous voyez qu'ici c'est celle-là qui domine à terme dans une production d'hydrogène mondiale qui serait multipliée par 6 euh, Voilà je, je, vais, je vais conclure rapidement euh, l'hydrogène c'est un outil important pour, euh, parce qu'il y a des, des usages où on en a absolument besoin euh, pour l'acier, pour la chimie euh, pour le transport maritime, pour l'aviation, on ne peut pas électrifier, on peut électrifier les ferries qui vont de Kibron à Belle-Île-en-Mer, on ne peut pas électrifier les porte containers qui vont de Shanghai à Los Angeles. Euh, je crois que c'est aussi simple que ça, pour les avions, n'en parlons pas, on peut faire des drones, mais des avions commerciaux… À l'électricité, il ne faut pas rêver, sauf sur pareil, des tout petites maisons avec des tout petits avions. Euh, L'hydrogène directement dans l'avion, je n'y crois pas beaucoup non plus. Les difficultés sont considérables alors qu'on sait faire des, des fuels de synthèse. Bon, Il y a des usages où on a besoin d'hydrogène pour, pour, pour achever la décarbonation, y compris dans le secteur électrique, euh, transfert et stockage d'énergie verte électrique. Euh, mais penser qu'on va en mettre partout euh, alors qu'il y a des gros problèmes d'efficacité, il y a aussi des questions de sécurité qui jouent et finalement des problèmes économiques, ce n'est pas du tout évident. Et au fond, ce serait peut-être gaspiller euh, l'électricité verte que d'aller trop vite vers des productions d'hydrogène alors qu'on n'a pas décarboné la production électrique et qu'on n'a pas utilisé de l'électricité verte de façon directe partout où c'est possible. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Euh, et alors comme je, je le disais avant qu'on lance l'affaire, en Europe, en Europe on, on, on a des ressources renouvelables qui ne sont pas négligeables. On a du nucléaire. Euh, on voit la difficulté qu'il y a à, à développer les renouvelables ou à maintenir le nucléaire. Euh, il n'est pas certain qu'on va arriver à une autonomie énergétique totale euh, dans un monde totalement décarboné où, où, où on fabriquera tout notre hydrogène alors que l'essentiel de l'hydrogène va être utilisé en fait sous forme d'ammoniac, de méthanol, d'hydrocarbures de synthèse, éventuellement de fer réduit et que tous ces produits peuvent voyager facilement et donc aller chercher ces produits dans des zones où les ressources renouvelables sont extrêmement plus favorables, moins chères et plus abondantes, surtout par rapport à la demande locale, c'est quelque chose qui fait, qui fait sens. Voilà, la, la principale leçon... Euh, géopolitique et celle-là, le, le commerce des énergies va, va diminuer. Hein, on ne va pas être dans une dépendance à 80% des produits pétroliers, des pays pétroliers et gazés. Mais on va peut-être garder une dépendance à 20% ou 30% des produits, des pays qui ont de très bonnes énergies renouvelables. Peut-être aussi un peu des pays, des pays gaziers pour faire de l'hydrogène bleu. ce euh, sera déjà un gros progrès en termes, en terme d'indépendance énergétique euh, grâce au renouvelables local. Mais on c'est difficile d'espérer qu'on va faire euh, voilà euh, toute l'électricité dont nous aurons besoin euh, et tous les combustibles et tous les feedstocks euh, dont nous aurons besoin fabriqués à partir d'électricité qu'on va tous les faire sur nos territoires. Ça n'est pas du tout évident. Je vous remercie. Merci beaucoup Cédric Filibert. Euh, écoutez, je, je trouve ça très intéressant et ça. Re... Personnellement, ayant travaillé chez Renault et après avoir travaillé chez Air Liquide, je suis assez d'accord sur beaucoup de points de vue, en particulier sur la place de l'hydrogène dans le transport. Où on a sérieusement révisé en baisse par rapport à ce qu'on pouvait envisager au début des années 2000, en particulier grâce au progrès très rapide qui a eu lieu sur les batteries. Et la pertinence de l'hydrogène dans le transport serait plutôt sur le transport longue distance et éventuellement avec des réserves quand quant à la possibilité d'utiliser des, des, des, des, des fiouls de synthèse, comme vous l'avez dit. Euh, je, je voulais simplement compléter euh, ce qui a été dit en, en soulignant euh, quelques aspects qui sont liés au fait que, on, quand on regarde l'Europe en 2050, euh, d'abord, on part pas de situation euh, identique d'un pays à l'autre. Et euh, en termes à la fois de potentiel, hein, de, de potentiel de production d'hydrogène et de, de paysage euh, de système énergétique, existants, et aussi euh, en termes de potentiel de stockage. Alors, euh, je pense que Christophe Kudler nous, nous parlera des négociations et de ce qui se passe au niveau européen. Effectivement, il y a de fortes disparités dans le système énergétique français et le système allemand, déjà, et, et, et en termes de potentiel aussi. C'est le, le français. Euh, en termes de, de, de stockage d'énergie renouvelable, on a beaucoup d'hydraulique, euh, on a un peu plus d'enseignements et un système de vent plus favorable euh, et on a le nucléaire. L'Allemagne n'a pas de nucléaire, ou du moins a décidé de plus en avoir, a des enfin. systèmes d'éolien qui est assez monodirectionnel au nord de l'Europe, a, a un peu moins de photovoltaïque que nous et n'a très peu d'hydraulique. Donc vous voyez que les, les, les enjeux ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Alors au-delà de ça, je voulais simplement montrer quelques planches. Qui, qui complète un peu le, le propos pour montrer quelques pour faire illustrer euh, euh, comment à l'intérieur de l'Europe et comment tout ça peut être euh, il peut y avoir quelques disparités alors je, je vais partager mon écran en montrant euh, quelques quelques planches euh, pour ça voilà donc voilà je pense que vous allez voir ça c'est pas le cas déjà. Oui, donc je, je, euh, donc je pense par vous présenter une planche qui est en fait une fondation qui s'appelle Tuc, il se trouve que je fais partie du conseil scientifique, mais qui a, euh, qui est, qui est, qui, dont la mission est principalement d'étudier euh, le domaine de l'énergie et du développement durable. Et euh, en 2020, il y a eu un appel à projet portant justement sur le thème hydrogène, vecteur énergétique du futur, dans une vision un peu globale. Alors globale, soit c'est pour le jargon, ça veut dire évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc l'appel à projet a été soumis et finalement il y a eu trois répondants qu'on a été sélectionnés, donc trois études menées parallèlement. Euh, qui, euh, d'une part, c'est bon, cabinet, vous avez Algorus, vous avez Yélé, vous avez CEPS. Alors, ce sont des cabinets euh, de consultants qui euh, font travailler, qui travaillent éventuellement avec des, des milieux académiques et qui ont essayé, de, de, de, à partir d'études de, de, existantes, celles de l'AIE, mais d'autres, euh, et par des approches qui leur sont propres, euh, d'éclairer euh, différemment euh, ce, cet aspect-là à l'horizon 2050, donc, et pour l'Europe. Alors, je vais juste présenter, puisque ces études ne sont pas complètement bouclées. Elles seront accessibles sur le site de la Fondation TUC pour tout le monde, euh, je crois, à partir du mois d'octobre. Et, et donc, euh, vous pourrez éventuellement les consulter. Alors, juste à, euh, concernant Yélé, alors Yele, ils ont travaillé avec une université technique finlandaise. Vous voyez, Donc, c'est intéressant de temps en temps de ne pas simplement avoir un point de vue franco-français, mais là, c'est un cabinet de consultants français qui travaille avec des Finlandais. Alors, ils ont... Ce que je montre ici, c'est simplement un diagramme qui illustre le modèle qu'a qu développé l'université finlandaise. Vous voyez qu'à gauche, vous avez toutes les ressources énergétiques, renouvelables, voire le, voire le nucléaire, hein, qui apparaît aussi, puisque vous avez l'uranium. Et puis, euh, ensuite, vous avez les usages, vous avez les transformations et finalement, vous avez au bout du compte les, euh, les énergies finales hein, en termes de... de, de, de, de, de de chaleur, de, de puissance électrique et puis de transport. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour montrer l'approche qui a été utilisée par Guy. ce n'est pas celle des autres. Euh, dernier point de vue, euh, un autre plan qui montre aussi que parmi les scénarios qu'ils ont explorés, euh, ben, ils aboutissent, euh, puisque c'est un modèle qui est à la fois technico-économique et bouclé, avec des potentiels en, en termes d'électrolyseurs qui sont avec des disparités. Vous voyez qu'en termes de puissance installée en 2050, selon le scénario, ben, il y a beaucoup plus de potentiel en termes d'électrolyseurs installés parce qu'il y a plus de potentiel de renouvelables aussi en Espagne, en Turquie, etc. Vous voyez que ça, c est, c est déjà, ça montre qu'à l'intérieur de l'Europe, il, il y a déjà des, des, des disparités en termes de capacité Et Alors, dernière planche qui ne relève pas de cette étude, mais qui montre, on a parlé de stockage dans les cavités salines de l'hydrogène. Alors, il se trouve que voilà, c'est une cartographie du potentiel européen de stockage souterrain de l'hydrogène alors comment on peut stocker souterrainement ben, vous avez des cavités salines donc on, il faut les creuser euh, certaines existent mais il y en a d'autres qu'il faut creuser et puis vous avez aussi d'autres cavités alors euh, la carte vous voyez les points bleus c'est les cavités salines vous avez en jaune d'autres cavités euh, qui et puis euh, suivant les périodes géologiques différentes et ce qu'on voit c'est que alors les cavités salines comme je disais certaines sont creusées d'autres pas. Donc qu'il faut il va falloir creuser et on voit que le potentiel, pour le coup, il est essentiellement dans cette bande bleue qui traverse l'Allemagne, le Danemark et qui s'étend vers la Pologne aussi, et puis un peu plus loin en Ukraine. Donc ça, c'est le potentiel des cavités salines. Alors, il y en a d'autres cavités, hein, en France, vous avez des bandes, une bande là, qui est sur l'est, euh, mais, mais mais voyez que il, tout, tout le monde ne peut pas stocker l'hydrogène. Voilà en tout cas de manière souterraine. Voilà. Je termine pour montrer ces, ces aspects-là. Puis je pense que Christophe Boulleur lui va nous montrer comment ces, ces aspects euh, à l'approche système énergétique existant vers la transition, ces, ces potentiels euh, régionaux euh, se traduisent aussi par des des, des débats euh, sur la sur la, la, la politique à mener en, en, en termes de transition énergétique. Donc, je vous laisse la parole, je vais supprimer mon partage d'écran. Hein, voilà. Je vous laisse la parole maintenant à Christophe Gudler et au à peut-être David de Guilherme qui va peut-être faire une petite transition au passage. David Oui, alors, pas, pas forcément beaucoup de choses à ajouter puisqu'il y, y, y a plein de choses qui ont été, été dites déjà. Et je suis très content que Christophe. Soit là ce soir. Alors Christophe est un, un soutien de, de la première heure de Démocrate pour la planète et je le remercie encore une fois. Euh, donc c'est, je suis vraiment ravi de, de pouvoir l'avoir et il va pouvoir nous présenter alors le travail qu'il fait notamment au Parlement européen sur toutes ces questions. Euh, il travaille aussi sur, sur sur des sujets alors qui sont très d'actualité aujourd'hui qui sont euh, tous les sujets aérospatial, aérospatiaux, et donc je pense que même là-dessus, on sait très bien que la, la, la technologie hydrogène est déjà bien utilisée, mais la, la question c'est aujourd'hui comment ça s'insère peut-être dans, dans notre société au quotidien. Bon, je, je laisse la parole à, à Christophe. Merci David, merci Jérôme, merci aux démocrates, euh, pardon, aux, oui, aux démocrates pour la planète pour, pour l'invitation, effectivement. Euh, Ma présence également ici pour vous encourager, parce que vous faites vraiment un travail de qualité que j'apprécie de suivre. Et au Parlement européen, je suis en charge des questions d'énergie. Donc, j'étais rapporteur d'un rapport sur l'intégration des systèmes énergétiques qui a été adopté à la quasi-unanimité du Parlement en mai dernier. Et je travaille évidemment sur les questions d'hydrogène. Alors, pour faire simple, parce que j'ai bien compris qu'on finissait à 8 heures et qu'il y avait une place pour les questions. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour qu'on puisse... Euh, voilà, débattre un petit peu avec vous, sans doute. Alors, le, vous savez que l'Union le, le, européenne s'est définie un objectif qui est le Green Deal à l'échéance de 2050. Green Deal, neutralité carbone 2050, hein, donc lutte contre le réchauffement climatique, et que dans son cadre-là, euh, l'Union européenne a trouvé que l'hydrogène serait effectivement quelque chose à développer pour pouvoir euh, arriver à, à atteindre ses objectifs de décarbonation. car Comme vous le savez, l'hydrogène euh, ne dégage que de l'eau dans le cadre de sa combustion. Alors, euh, tout a démarré en juillet 2020 avec une double action de deux commissaires européens. Kadri Simpson, qui est la commissaire européenne en charge de l'énergie, et euh, Thierry Breton, qui est le commissaire européen en charge du marché commun et de l'industrie européenne. Donc, Kadri euh, Simpson a d'abord présenté ce qu'on appelle la stratégie hydrogène, qui est de sa compétence pure, puisqu'on est sur l'énergie. Et Thierry Breton, lui, a présenté l'Alliance européenne de l'hydrogène propre, qui en fait a vocation à réunir les industriels et à générer rapidement ce qu'on appelle un IPCEI, c'est un gros mot, un PIEC comme on dit en français, on plein de prononciations différentes de cet acronyme, qui est en fait une autorisation par la Commission européenne de subvention d'État et de subvention européenne pour soutenir la filière hydrogène et les industriels qui, qui investiraient dans, dans l'innovation, notamment dans le domaine de l'hydrogène. Euh, donc, tout ça, c'est parti en, en, juillet, en juillet 2020, euh, et c'est très bien parti, parce que les, les, les pays ont tous repris hein, cette, cette dynamique de, de plan hydrogène euh, au niveau national. La France, je vous le rappelle, 7,2 milliards. Euh, L'Allemagne, euh, près, près de 9 milliards. Euh, bon, la France, par rapport au PIB, premier investisseur, si vous voulez être un peu cocardier euh, Mais bon, euh, voilà, il y a une volonté comme ça dans les États membres de, de dupliquer la stratégie hydrogène. Et, mais tout est parti de l'Europe, en fait, hein, tout est parti de, de ce programme européen. Et pour terminer quand même sur le PIEC dont je vous ai parlé, il est en train d'être annoncé cette semaine. Il est, il est créé maintenant. Euh, et le Conseil national de l'hydrogène, qui va se réunir au mois d'octobre, euh, pourra décliner les, les 30 projets français qui ont, qui ont été retenus dans, dans ce cadre-là. Euh, alors, de l'hydrogène, pourquoi faire euh, Tout d'abord, pour l'électrification, euh, usage de l'industrie, usage dans les transports lourds. Alors, j'ai bien écouté M. Philibert et M. Perrin ne, nous ont parlé. Les transports lourds, c'est transport en commun, poids lourd. Euh, alors, on, on parlera après de l'aviation et, et puis du, du, du ferroviaire. Hein, mais euh, quand vous avez euh, des, des bus à hydrogène, des poids lourds à hydrogène, des engins de chantier à hydrogène, comme c'est envisagé, c'est un système. C'est pas un système de combustion directe d'hydrogène. C'est un système de pile à combustible. C'est-à-dire que euh, quelque part, c'est de la propulsion électrique, quoi. puisque en fait, euh, avec votre pile, à, euh, avec votre hydrogène, vous créez l'électricité qui sert à entraîner euh, ces, ces transports lourds. Ça peut être aussi un, un modèle extrêmement vertueux parce que l'électrification directe peut être compliquée et très coûteuse là-dessus. Alors aujourd'hui, dans l'Union européenne, on, on consomme 11 millions de tonnes d'hydrogène par an. Euh, hydrogène à 99% gris, en effet, donc construit, enfin, fabriqué à partir de, de gaz naturel. En termes de coût, on est à peu près à 1,50 € le kilo d'hydrogène de, de en gris. Et l'hydrogène vert, quand tout se passe bien, euh, on est à 4,50 €, 5 euh, €. Et puis, comme il y a un effet d'opportunité ou d'opportunisme, je ne sais pas comment on peut dire, euh, faire hydrogène, ça fait bien, ça fait tendance. Et donc, beaucoup de collectivités locales veulent se lancer dans des projets en termes de production d'hydrogène et d'usage d'hydrogène, je trouve ça très, très bien. Mais quand je vois les projets qui nous parlent, j'ai dû voir en région Occitanie, je ne dirais pas trop où, des, des, des gens qui arrivent à convaincre les collectivités pour sortir, pour des à ordures ménagères, un hydrogène à 13 euros le kilo, bon il faut qu'il y ait les collectivités qui aient les reins c'est solides pour, pour le faire. Dans ma région, Bourgogne-Franche-Comté, même usage, à 9 euros le kilo l'hydrogène pour des collectivités. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un modèle très périn. Euh, la, la solution, ce sera sans doute, et les industriels sont d'accord, un, un prix autour de 5 euros. Voilà, ça devrait être quelque chose de tout à fait correct et supportable, avec des incitations sur les taxes, avec l'effet de volume également, qui fait que plus il y a de production d'hydrogène, moins ça coûte cher à produire. Et donc, il peut y avoir aussi un effet sur les prix à ce niveau-là. Alors, que vous dire encore dans mes, dans mes réflexions globales Oui, pardon, je, je ne crois pas autant aux, aux batteries électriques actuelles. On, on parlait des batteries électriques euh, lithium, euh, ion lithium, qui euh, sont certes intéressantes, mais elles sont produites à partir de d'enrées un peu rares, comme les lithium, fabriquées à l'autre bout du monde. Enfin, rares, pardon vois. je vais préciser les choses. Il y a du lithium partout, et il y en a beaucoup en Europe, mais ça coûte beaucoup trop cher à exploiter. Et donc aujourd'hui, 90% du lithium provient d'Asie, où en fait, il est produit dans des conditions sanitaires pour les gens qui ne sont pas de qualité. Il est produit de façon non respectueuse des normes environnementales, mais il n'arrive pas cher sur notre marché européen. Alors il y a des travaux qui sont faits pour d'autres batteries. Il y a notamment du ion sodium qui a déjà fait un peu ses preuves. Bon, on n'a pas encore à la rentabilité qu'on pourrait attendre. Il y a d'autres types de batteries qui sont en étude et il est possible que demain, on ait encore des batteries qui ne mobiliseraient pas en fait des, des, des, des, des, des métaux rares. Euh, j'ai peut-être besoin de vous préciser que sur les transports lourds, je crois, comme les autres intervenants, que pour le maritime, c'est effectivement l'ammoniaque qui doit être privilégié plutôt que la combustion par hydrogène. Et quand on parle de l'aviation, on parle également de moteur hydrogène, mais on parle également sur les trains de moteur à hydrogène. Voilà, il y a une réflexion en fait pour des possibilités de moteur à combustion hydrogène directe sans passer par la case pile à combustible, mais qui aurait en fait, certes, il ne dégagerait peut-être pas de CO2, mais il pourrait dégager des NOx ou d'autres euh, choses pas très sympathiques comme cela. Donc, voilà, il y a quand même là-dessus une certaine prudence, et puis euh, regarder dans le détail comment, comment, comment ça va se passer, mais il y a des essais, il y a des industriels qui sont en train de, de travailler là-dessus. Peut-être vous dire encore que le plan, euh, le plan hydrogène français, comme l'allemand, comme, comme d'autres, je trouve qu'il est plutôt bien fait parce que euh, la prime a, a d'abord été à, à l'innovation industrielle. On, on ne refait pas l'erreur des panneaux photovoltaïques, si, si vous me permettez. On attaque d'abord les process industriels, l'innovation industrielle, et après, on s'occupe des infrastructures. On ne va pas euh, simplement ouvrir des robinets euh, pour qu'une nouvelle fois, l'Asie euh, vienne envahir notre, euh, notre Union européenne euh, avec ses produits, ce qui s'est passé avec, avec le photovoltaïque. On a pris l'argent des Européens euh, et avec ça, on a subventionné l'industrie chinoise. Euh, avec l'hydrogène, c'est le contraire. On a vraiment mis l'action sur euh, l'innovation industrielle. Euh, et puis, euh, moi, j'ai participé à Paris, notamment à une réunion de, de club mobilité de, de, de l'Assemblée nationale, euh, où vous avez euh, Hyundai et d'autres qui disaient Ah non, mais il faut vite se dépêcher de faire euh, des robinets à hydrogène un peu partout. Ben oui, eux, ils sont prêts. Ils ont leur véhicule, ils, donc ils ont un intérêt. Tandis qu'en faisant ça à l'inverse, en préparant déjà nos produits hydrogène, après, maintenant, on peut s'attaquer aux infrastructures. Alors, un mot peut-être pour conclure, je ne vais pas trop surveiller l'heure, mais bon, peut-être vous dire quand même que cette production d'hydrogène, c'est aussi une grande opportunité pour l'autonomie stratégique européenne. Je pense que ça serait une erreur de remplacer une dépendance par une autre. On dépend depuis des années euh, du gaz naturel, du pétrole, soit à 70 comme hein, on dépend des énergies extérieures. Euh, et malgré les grandes déclarations, pour l'instant, ça ne s'améliore pas. Quand les, quand les Russes nous amènent Nord Stream 2, un euh, nouveau gazoduc euh, qui va arriver euh, en Allemagne, pourquoi faire Puisqu'on a besoin de gaz naturel euh, d'ici quelques années, d'ici 2050, on va dire. Quand les Hongrois signent des accords avec Gazprom, quel est l'intérêt de faire de nouveaux tubes de gaz naturel Alors, euh, on devrait en profiter pour faire effectivement de l'autonomie stratégique, c'est-à-dire plus on pourra faire de production locale, mieux ça sera, et c'est là aussi où on a un débat avec nos amis allemands, euh, puisque les allemands, eux, sont favorables à de la production éloignée, peut-être dire de la production qui coûterait pas cher, euh, donc au Maghreb, en Ukraine, euh, mais ça veut dire quoi aussi Ça veut dire faire des réseaux. Ça veut dire tirer des milliers de kilomètres de, de, de, de gazoducs spécialement dédiés à l'hydrogène. Je vous rappelle qu'un gazoduc actuel ne supporte pas l'hydrogène. Donc, euh, à, Mis à part à hauteur peut-être de 20 il y a des études italiennes qui ont dit à 30 bon, euh, mais On est obligé de faire ce qu'on appelle du blending, c'est-à-dire du mélange, euh, qui permet de transporter un petit peu d'hydrogène avec un, un petit peu de gaz naturel. Et euh, l'argent, si vous voulez, l'argent euh, euh, des Européens, ça ne va pas servir à faire des, des, des tubes où on va dire on va mettre dedans de l'hydrogène puis finalement on mettra dedans du gaz naturel mais avec des subventions européennes donc là il y a, il y a une grande vigilance là-dessus et ça coûterait évidemment extrêmement cher de faire ces, ces, ces gazoducs nouveaux depuis assez loin alors effectivement il y a plus de soleil au Maghreb que, que peut-être dans, dans certains pays nordiques donc il y a, il y a un intérêt de développer l'hydrogène là-bas mais je pense qu'on gagnerait aussi en tant qu'Européens, à considérer que si on fabrique de l'hydrogène au Maghreb, bah, si ça pourrait d'abord être pour les Maghrébins, ça serait peut-être déjà une bonne façon d'agir. C'est comme pour les cultures vivrières au niveau de l'alimentation. Donc euh, attention au néocolonialisme sur, le, sur la production d'hydrogène. Je pense qu'il faut aussi qu'on intègre aussi cette donne si on produit au Maghreb avec des sociétés européennes. Pourquoi pas en faire profiter directement aussi les, les, populations, les populations locales. Voilà quelques, quelques éléments. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire. Je peut-être deux mots sur l'industrie. Euh, effectivement, sur l'industrie, euh, le but, si vous voulez, ce n'est pas de, de dire euh, dans le cadre du Greening, qu'en 2050, on ne produira plus d'acier, on ne produira plus de ciment. Euh, L'idée, c'est de dire comment on va produire différemment de l'acier et du ciment sans dégagement de CO2. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, l'hydrogène est un vecteur Hyper intéressant. Euh, on est en train de faire des, des essais, notamment en Suède. Euh, il y a des, des essais d'acierie de, qui tournent à l'hydrogène. Euh, et puis pour les ciments également, c'est intéressant parce qu'on peut aussi intégrer du CO2 dans, dans, dans les process de, de fabrication. Voilà, pour moi, l'hydrogène, c'est vraiment de, de très belles perspectives. Je vous donnerai un, deux chiffres pour terminer, qui sont les chiffres qui ont été communiqués par la, la Commission européenne. On estime que d'ici 2050, l'hydrogène, ça sera 500 milliards d'euros d'investissement public et privé hein, dans, dans toute l'Union européenne, et que ça sera un million de nouveaux emplois. Alors, pas forcément de la création pure, puisque quand vous arrêterez les mines de charbon en Pologne ou l'exploitation de schiste bitumineux en, en Estonie, euh, bon, évidemment, on va supprimer les emplois d'un côté, Enfin, on va, on va faire une adaptation des travailleurs pour qu'ils puissent être formés à de nouveaux métiers qui pourraient être le, le métier de l'hydrogène. Hein. Donc, il y a aussi un transfert. mais voilà, c'est quand même extrêmement positif euh, et c'est extrêmement neuf. Alors, évidemment, ça ne résolvra pas 100 des choses. C'est un élément hein, parmi, toute la panel parmi tout le panel d'énergie que nous avons sur, sur le Green Deal. On va en citer l'éolien, le solaire, l'hydraulique, euh, l'hydrolien. Euh, et dans ce cadre-là, il faut quand même que je complète, parce que j'ai oublié, ce n'est pas bien, de vous dire qu'en France, on veut aussi pouvoir effectivement faire de, de l'hydrogène à partir du nucléaire ce qui aurait en fait le mérite de pouvoir faire de la production massive assez rapidement. tandis as que en développant l'éolien et le solaire, ça va prendre un certain temps avant d'avoir une production extrêmement massive d'hydrogène. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon, je pourrais aussi vous faire une conférence beaucoup trop longue. Et puis le, le but étant pour moi et, et l'ensemble des intervenants de pouvoir répondre à vos questions. Merci. Une petite remarque, l'hydrogène avec le nucléaire, on l'appelle l'hydrogène jaune, j'ai l'impression. Il y a le bleu, le gris, le vert et le jaune. Voilà. voilà on parle des fois de turquoise aussi, mais effectivement, c'est jaune, la couleur, ouais, la couleur favorite. <rire> Alors, on va pouvoir prendre quelques questions. J'en ai déjà quelques-unes qui arrivent. Le projet hybride en Suède ne serait-il pas un exemple à suivre Ça, c'est une question de Daniel. Alors, pour qui comme qui se sent le plus à même de. Qui a envie d'y répondre à la question Je pense que Christophe Grudler on a déjà parlé indirectement. Il a parlé de sidérurgie suédois qui commence à fabriquer de effectivement, c'est Vattenfall plus SKAB je ne sais plus leur nom, le, le, le fabricant de, de, de, de fer et le fabricant d'acier qui se sont mis ensemble pour créer le projet hybride il y a déjà 5 ans et qui maintenant produit ses premiers lingots d'acier sans émission de CO2. Et effectivement, c'est tout à fait un un modèle à suivre. Il y a d'autres sidérurgistes européens qui maintenant installent des électrolyseurs, y compris sur des hauts fourneaux pour commencer à amorcer la pompe. Euh, mais ce que fait Hybride, c'est de la réduction directe de l'acier euh, à l'hydrogène pur et ça fait donc d'un acier, euh, ensuite ça va dans un four arc électrique, ça fait un acier effectivement sans émission de CO2 parce que leur électricité est principalement renouvelable, en gros éolienne et hydroélectrique. Très bien, merci. Euh, Thierry pose une autre question. Euh, Est-ce raisonnable de penser qu'on pourra produire tout l'hydrogène qui est envisagé là, dans les prochaines années sans énergie fossile Alors, moi, je pense que c'est hyper raisonnable. Et, et je pense que. Bon, moi, personnellement, je ne crois pas à, à l'hydrogène bleu. Euh, alors, en tout cas, j'ai demandé aux industriels qui. Qui frappe à ma porte jour après jour pour essayer de me convaincre. Je vais me demander d'avenir avec des études sérieuses, poussées, qui nous prouvent qu'en euh, en, en fabriquant l'hydrogène à partir d'une énergie fossile, qui est le gaz naturel, euh, on arrive bien à capturer euh, 95 à 100 on va dire, des, des dégagements de CO2. Or, pour l'instant, il y a des études extrêmement contradictoires qui ont été publiées. Certains nous parlant de 80%, quand d'autres nous disent 30 euh, donc il y a des problèmes de fuite. Euh, où est-ce qu'elles sont ces poches de CO2 euh, Jérôme nous a présenté tout à l'heure les, les stockages d'hydrogène, hein. euh, mais il bon, y a aussi le stockage de, de CO2. Où, où est-ce qu'on euh, est qu peut le mettre A priori, sous la mer Peut-être en Norvège ah, voilà, Il y a des projets dans, de propos quand même. Il euh, y a des les aquifères salins, en particulier dans le bassin parisien à des oui. profondeurs de 1500 mètres, sont assez favorables pour le stockage du CO2. Euh, sous une forme d'ailleurs dissoute dans, dans, dans l'aquifère. Et c'est un, une possibilité qu'il ne faut quand même pas négliger pour, la, pour, euh, pour stocker CO2, des gros émetteurs type incinérateur, type euh, si. euh, par exemple tout ce qui concerne oui. le traitement des déchets. Hein, vous avez quand même des émetteurs à 600 000 tonnes de, de, de, de, de CO2 par an. Bah, si vous arrivez à les enfouir, c'est autant de gagner. Il ne s'agit pas d'hydrogène, hein, il s'agit vraiment de… Et je peux dire un mot euh... Paradoxal en défense de l'hydrogène bleu. D'abord, je pense que la controverse porte principalement sur les fuites de méthane en amont des, des, des vaporéformeurs de, de gaz naturel qui font l'hydrogène. Beaucoup plus que sur, enfin, en partie aussi, sur le taux de capture du CO2, mais c'est surtout sur le méthane qui a une inquiétude, ce dont témoigne un papier effectivement qui a eu un certain retentissement paru cet été par deux universitaires américains qui disaient finalement ça réduit presque pas les émissions. Euh, aussi parce qu'il y a une controverse sur le, le potentiel de réchauffement global qu'ils attribuent au méthane et qui n'est pas celui qui est reconnu par la Convention des changements climatiques. Euh, sans entrer dans le détail, il y a une façon de faire de l'hydrogène bleu beaucoup plus propre et qui est d'électrifier les vapores Aujourd'hui, quand on réforme du gaz naturel, jusqu'à 35-40% du gaz naturel est brûlé pour produire l'énergie qui va servir à vapeur réformée les 60% qui restent. Si on fait ça à l'électricité, on supprime d'emblée 40% de cette pollution, et y compris les émissions de méthane en amont. Euh, donc ça, c'est très intéressant parce que ça demande 4 à 5 fois moins d'électricité que l'électrolyse de l'eau. Et ça nous amène à la, à la question de fond, est-ce qu'on n'aura pas besoin d'énergie fossile pour, pour y arriver à terme Non, mais dans les 20 ans qui viennent, probablement parce que pour l'instant, on est à 35 d'énergie renouvelable dans le système électrique européen, 35 même si j'ajoute, euh, je ne sais pas, le nucléaire dilué dans l'Europe, ça fait combien Ça fait 5 on est à 40 de l'eau carbone. Pardon J'aurais dit 13 pour le, pour le nucléaire. Sur l'électricité en Europe Oui. Bon, alors, je… Non, euh, ben bon, non, mais je sais pas. On vérifiera, on regardera, je, je ah, ne sais pas. OK, <rire> mettons, mettons qu'on est à 45 il reste 55 à décarboner. Et il reste de multiples usages qu'on peut décarboner quand même avec de l'électricité directe de façon beaucoup plus efficace euh, moi ce qui m'inquiète c'est qu'on va utiliser de l'électricité verte et on va en utiliser trois fois plus que nécessaire pour certains usages ou six fois plus pour la chaleur trois fois plus pour le transport euh, si on veut arriver on aura d'autant plus d'autonomie énergétique qu'on utilisera cette électricité verte de façon efficace et pour moi, il faut utiliser l'hydrogène que là où on ne peut vraiment pas faire autrement. Oui, on, on est d'accord. Notamment, que, je viens de rappeler que, que, que la production d'électricité par éolienne en flux direct dans le réseau, c'est 90% d'efficacité, 95%. Alors que si on prend l'énergie de l'éolienne pour aboutir à, du, à de l'hydrogène stocké et qu'on réinjecte dans le réseau, on est à 25 à 30% d'efficience. Donc, on a perdu. 70%. Ceci Exactement. étant, c'est mieux de faire ça que de faire comme les Allemands euh, qui n'ont pas le réseau pour supporter les grands coups de vent, par exemple, euh, et qui préfèrent arrêter leur ferme éolienne euh, parce que leur réseau ne peut pas le supporter. Donc, entre 0% et 30%, voilà, si ça ne coûte pas une, une somme folle, bah, c'est mieux. Des fois, voilà. Voilà. peut-être mieux stocker et restituer 30% que d'avoir 0%. Oui, regardez l'équation. Il y aura toujours un petit peu d'écrétage avec les énergies renouvelables parce qu'il y aura toujours quelques moments, rares dans l'année, où on aura vraiment trop et ça ne vaut pas le coup d'investir pour stocker ce vraiment trop. Donc, il faut accepter qu'il y aura toujours un petit peu d'écrétage. Maintenant, c'est vrai que… Vrai, la, la réponse, la réponse c'est le réseau. C'est-à-dire que s'il y a trop fort coup de vent, il faut un réseau électrique qui soit capable de diffuser ça à l'autre bout de l'Europe pour qu'on évite de démarrer une centrale à charbon en Tchéquie ou je ne sais pas où, parce oui, qu'on a besoin au même moment d'électricité. Non, mais j'entends je, je, je, bien. Et, bon, et ouais. le réseau est une excellente solution, en effet. Mais néanmoins, on ne va pas à chaque fois construire le réseau pour le 100% qui n'arrive jamais. C'est ça que je veux dire. Donc, on va accepter, avec les renouvelables, on va accepter un petit peu d'écrétage, si c'est 2%, si c'est 3%, ça veut dire que... Le photovoltaïque ou l'éolien coûte 2% ou 3% plus cher et c'est pas c'est pas un drame, ça vaut pas le coup d'investir pour stocker ça si c'est une fois par an. Voilà donc le, le stockage on va et, et le et le réseau on va les on va les construire, on va les augmenter fortement, on va augmenter fortement la flexibilité des usages, euh, mais on va aussi accepter un tout petit peu d'écrétage parce que ce sera ça sera nécessaire. Euh, je pense que je, je sais pas s'il y a un débat avec avec l'Allemagne sur ce point. Vous me le prenez? Euh, parce que je crois que c'est du bon sens économique. Un peu d'écrétage ne, ne pourra pas être supprimé. Et en tout cas, il... les Allemands constatent la faiblesse de leur, de leur réseau. En fait. ah bah oui, oui. oui fait poisonnement français est quand même plutôt un bon, un bon modèle, je trouve. Oui, tout à fait. Tout oui, tout fait. fait. L'idée de l'énergie hydrogène comme un, un support, qui peut être un peu le cas aujourd'hui des barrages, c'est-à-dire on, on, on utilise comme une batterie un petit peu, c'est-à-dire on remonte l'eau lorsqu'on a un, un, un surplus d'énergie, pour réutiliser, aujourd'hui, d'après ce que vous avez l'air de dire, ça, ça reste vraiment à la marge, cette possibilité-là, de, de support de l'hydrogène, hein, c'est ça Pour la France, en tout cas, le, le, dire, c est, c est, ça reste marginal, cette, ouais. cette application-là. Alors qu'en Allemagne, effectivement, quand les, hydro, les, quand les, les, les éoliennes mouillent dans le nord, alors que leur industrie est plutôt dans le sud et qu'ils n'ont pas moyen de, de stocker par des barrages, la production d'hydrogène apparaît comme l'alternative. Alors, j'ai reçu pas mal de, de nouvelles questions. Alors, le, le temps avance, mais on peut peut-être, je vais vous en donner plusieurs d'affilée, comme ça, si vous voulez, euh, vous, vous pourrez y répondre. Euh, Christophe euh, a évoqué euh, la question de, de l'autonomie énergétique. Euh, j'ai une question de Maxime qui dit, alors, il, il, il dit, il a peut-être loupé ce passage-là, mais peut-être qu'il y a moyen d'y répondre de façon un peu plus. Euh, prononcer, c'est est-ce que l'hydrogène comme vecteur d'énergie peut-il changer la géopolitique et les alliances de l'Union européenne vis-à-vis -vis du reste de la planète euh, Donc ça, c'est une question qui, euh, comme il dit, est actuellement, enfin cette semaine, assez, euh, assez d'actualité, on peut dire. Euh, Philippe demande comment se situe aujourd'hui l'Europe dans la compétition mondiale sur, euh, sur la question de l'hydrogène euh, donc c'est un, un sujet hein. donc, Christophe disait également qu'on avait plutôt focalisé aujourd'hui sur la, la recherche avant de, de, de lancer vraiment l'applicatif même si on voit bien qu'il y, y a des solutions qui, qui se mettent en, en place euh, et j'ai une autre question euh, non, c'est Thierry qui signalait effectivement il faut faire attention aux rendements qui sont parfois catastrophiques et qu'on a tendance à oublier Lorsqu'on parle de l'hydrogène dans l'actualité, on a tendance à dire que c'est la, la solution à, à, à tous les problèmes. Alors Jean-Pierre pose une question, mais qui me semble un petit peu décalée par rapport au débat, c'est sur la question du photovoltaïque, en demandant si on pourrait euh, être rentable sur, ce, sur le photovoltaïque sans artificialiser de, de nouvelles terres. Mais je ne sais pas s'il pose la question en lien avec l'hydrogène, à mon avis c'est un autre, un autre débat. Alors, sur les, sur les deux, trois questions que j'ai posées, peut-être que vous voulez euh, intervenir euh, les uns et les autres. Moi, je veux bien dire un mot, euh, c'est-à-dire, je ne sais pas si Christophe est d'accord, mais je, je pense qu'effectivement, euh, on peut nouer des partenariats euh, pour développer, y compris la production d'hydrogène dans des pays qui ont d'excellentes ressources renouvelables. Ils l'utiliseront localement, s'ils si en ont l'usage, et par exemple, euh, je ne sais pas moi, la Mauritanie euh, nous envoient beaucoup de, de minerais de fer. S'ils si développent l'hydrogène et qu'ils font du minerai de fer réduit, euh, ils n'auront pas besoin de nous envoyer de l'hydrogène. Ils auront au fond une valeur ajoutée plus grande à ce qu'ils nous envoient. Euh, mais on ne va pas non plus passer du minerai de fer parce que l'autonomie, c'est bien, mais 95 de notre minerai de fer, on l'importe. On en a un petit peu en Finlande et puis en Autriche, et puis voilà, ça ne va pas très loin. Donc, si au lieu de recevoir du minerai de fer à réduire avec beaucoup d'hydrogène, on recevait du minerai de fer déjà réduit, ce serait bien plus simple que de mettre du, du, de l'hydrogène dans un tuyau qui effectivement coûte cher. Et l'hydrogène gazeux se transporte difficilement. Par contre, les hydrocarbures de synthèse, l'ammoniac, le méthanol, se transportent relativement facilement par bateau ou par pipeline. Il y a un pipeline sur l'ammoniac qui va de, de, de Togliati en Russie jusqu'à Odessa en Ukraine et qui fait 2500 km de long. Euh, il y en a aussi un très grand, très grand aux États-Unis. Euh, ils sont beaucoup plus longs parce que c'est beaucoup plus efficace de, de pomper de l'ammoniac que même les quelques pipelines d'hydrogène qui existent euh, entre le nord de la France, la Belgique et l'Allemagne ou euh, dans le golfe du Texas. Euh, voilà. donc, donc, on peut nouer des partenariats gagnants-gagnants et y compris, moi, je pense qu'on peut accepter euh, non pas de devenir dépendant mais, mais d'acheter euh, euh, des produits faits à base d'hydrogène de, de, vert à un certain nombre de pays. Ça élargira notre, notre palette euh, de fournisseurs. La sécurité énergétique, ça n'est pas l'autarcie. On va vers plus d'indépendance avec l'éolien et le solaire qu'on va capter sur nos sols et, et en mer et sur nos... Zones maritimes, mais ça n'est pas l'autarcie qu'il faut viser à tout prix. Et ce qui importe, c'est diversifier les fournisseurs et les fournitures. Peut-être préciser que ce que j'entends par autonomie stratégique, l autonomie stratégique, c'est avoir son propre destin entre les mains. C'est pas se refermer sur, sur soi-même, c'est pas l'autarcie. Parce qu'en en fait, au nom de l'autonomie stratégique, on peut très bien aussi dire qu'on a 15 fournisseurs différents de, euh, hors, hors de l'Union européenne. Et que, voilà, si un des 15 décide de nous planter, on a encore 14. Donc on n'est pas en dépendance. Donc, donc, donc, autonomie stratégique, c'est aussi avoir ses propres modes de production chez soi et aussi avoir des partenaires suffisamment variés à l'extérieur. Pour ne pas se, se mettre en, en situation de, de, de dépendance. Et évidemment, l'autonomie stratégique, alors je vais, je vais refaire un petit, un petit parallèle avec l'actualité, puisque David m a, m a entendu la perche, on euh, va parler des sous-marins, mais quand même, euh, aujourd'hui, pour certains, l'autonomie stratégique, c'est renforcé pour Métaniers français, pour. Euh, faire venir d'excellentes bonbonnes de gaz de schiste américains, qui s'appellent souvent gaz liquéfiés. Enfin, on, on essaie de jouer un peu sur les mots, c'est souvent caché d'ailleurs, euh, et, et en fait, on a des bonbonnes, voilà. et comme les bonbonnes sont stockées en France, eh ben, voilà, on est en autonomie, hein, tant qu'on a des bonbonnes, donc ce n'est pas on coupe, le, on coupe le fil, et puis, euh, donc, il voilà, donc, y a peut-être un partenariat à rééquilibrer là-dessus, je ne suis pas certain que le développement de, des importations de, de gaz américain, ce euh, soit vraiment le, le modèle d'avenir pour la planète puisqu'on parle un petit peu de la planète. et voilà Je pense que ça, il peut y avoir un petit peu des, des, des prises de, de, de conscience. Et puis, également, comme dire qu'on est souvent, en tant qu'Européens, un peu dans l'autocritique, on n'est jamais content de ce qu'on est, on a toujours les derniers derrière les autres. Sur les questions de décarbonation, on est les premiers. Hein. Il, y avait, bon, il y a eu les accords de Paris, la décision quand même du Green Deal. Euh, on est quand même un marché économique mondial d'extrême importance, surtout par rapport au nombre d'habitants. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, l'Europe est en avance et que d'autres continents commencent un petit peu à se mettre. D'autres ne s'y mettent pas du tout, hein, évidemment. Mais euh, il y a comme ça une, une notion un peu verte, euh, extrêmement positive pour la décarbonation de la planète. Et c'est un signal qui vient de l'Europe et qui vient nulle part ailleurs. Je vais rebondir, moi, pour ce qui me concerne, sur ce que disait Cédric sur l'importation ou non d'hydrogène produit ailleurs, euh, les Allemands poussant un petit peu à cette solution-là. Je me souviens qu'il y, y a une dizaine d'années ou un peu plus, les Allemands avaient aussi un projet qui s'appelait Desertec, qui visait à faire produire massivement de l'électricité, puis faire ensuite des... des un réseau à un million de volts pour transporter ça, etc. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a eu quand même Al-Qaïda au Maghreb islamique, un certain nombre de phénomènes comme ça qui rendent très vulnérables ce genre d'options. Donc, il faut faire un peu attention aussi. C'est pour ça qu'il est important de, de multiplier, euh, d'avoir 15 partenaires plutôt qu'un seul, parce qu'on peut se retrouver dans des problèmes de souveraineté sur les installations qui seraient euh, déplacées dans des pays tiers. Très bien. Très les... bien amis, collègues, je vous propose peut-être que vous ayez tous un petit mot de conclusion, alors peut-être pour faire une petite ouverture, alors il y a deux sujets, euh, enfin il y a un sujet qui permettra de conclure, et il y a un autre sujet qui a été euh, un petit peu évoqué par euh, Cédric, c'est la question de l'aviation, alors qu'il y a un énorme sujet euh, auprès de l'opinion publique, alors on dit toujours les avions, c'est ce qui pollue euh, de, de, de façon un peu euh, systématique, enfin très importante, en tout cas sur euh, sur notre notre planète, euh, Airbus a fait des propositions alors à un projet d'avion hydrogène. J'entendais euh, Cédric dire qu'il ne croyait pas à l'aviation en tant que euh, utilisateur d'hydrogène, donc ça peut être intéressant d'avoir euh, un, un peut-être un, un, un approfondissement de ce sujet-là. Et donc si je comprends bien le, le, la conclusion en fait, de notre de notre débat, et donc je vous laisserai le, le, le préciser si besoin, mais donc l'hydrogène aujourd'hui et demain s'insère davantage comme un un support supplémentaire dans un mix global et pas comme la solution ultime qui serait la seule à remplacer, que ce soit le, le pétrole et, et tout le reste. Tu as fait la conclusion, <rire> c'est exactement ça. <rire> On est bien d'accord sur ce point. Euh, L'avion à hydrogène, si vous voulez, c'est quand même très, très difficile et la difficulté n'est pas tellement dans le moteur, euh, elle est dans le stockage à bord. Le stockage à bord, euh, l'hydrogène liquide, la recharge de l'hydrogène liquide à bord, c'est très compliqué. Et, et euh, voilà, il faut, si c'est liquide, c'est gardé à moins de 171 degrés. C'est quand même une température très, très difficile à atteindre et à maintenir. Donc, il faut des isolants. Si l'hydrogène est très léger, il a une très forte euh, euh, énergie spécifique, c'est-à-dire par unité de poids, mais il est très peu dense. Donc, par unité de volume, c'est une catastrophe. Donc, il faut ou le compresser à 700 bars ou le liquéfier. Pour l'aviation, quand on compresse à 700 bars, il est quand même 7 à 8 fois plus volumineux euh, que l'essence. Euh, et quand on euh, le liquéfie, il est encore 4 fois plus volumineux euh, que, que le jet fuel. Euh, donc on a un problème d'encombrement sur l'avion, sur, sur mais on a surtout des problèmes de sécurité extrêmement importants. Et je pense qu'il faudra longtemps... Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je pense qu'il faudra longtemps avant qu'on puisse maîtriser ça d'un point de vue commercial, d'avoir de, de, des avions qualifiés pour emporter du, de 300 passagers euh, loin, euh, ça va prendre euh, beaucoup trop longtemps pour vraiment euh, nous aider sur une trajectoire de zéro émission carbone en 2050. Voilà. Euh, on a annoncé 2035 pour le premier, je doute que ça arrivera si tôt. Mais même si c'est arrivé si tôt, ensuite, pour remplacer la flotte, pour mettre au point les infrastructures, comment on va fabriquer cet hydrogène Où est-ce qu'on va le fabriquer Comment on va l'amener sur l'avion euh, C'est terriblement compliqué. Oui, il y a quand même l'expérience des réservoirs fabriqués pour Ariane. Mais beau, moi, ça n'a rien à voir. Voilà. Non, non, ça n'a rien, rien à voir, mais pour un Et trajet non, court et l'isolation en double paroi, enfin, je connais Air Liquide, oui, a une oui, expertise dans le domaine qui est assez... Oui, bas, mais bien sûr mais, mais, tout à liquide. fait, mais c'est extrêmement court, si vous voulez oui, le, on remplit l'hydrogène liquide, on s'en fiche de ce qu'on qu perd à ce moment-là dans un, dans, un, dans un lanceur, il y a un, je vous enverrai si vous voulez un article fait par un spécialiste des lanceurs spatials euh, d'Autria, qui, qui explique pourquoi c'est si compliqué de passer du lanceur spatial à l'avion je oui. vous, vous, vous enverrai ça, vous verrez c'est très difficile, ça arrivera trop tard, alors qu'on on sait aujourd'hui faire des fischer tropsch fuel, c'est-à-dire faire des fuels synthétiques à partir de carbone, de CO2 et d'hydrogène. Ça, on sait faire. On sait faire, on le fait en Afrique du Sud pour des raisons historiques. On le fait dans d'autres pays maintenant à partir du gaz. À partir du gaz, on fait du syngaz et du syngaz, on fait du liquide. C'est le gaz ou liquide. C'est la même technologie qui peut servir si on a une source de CO2 par exemple une usine d'éthanol, de, de, de biocarburant de bio à l'éthanol, c'est une grosse source de CO2 concentrée, on lui rajoute de l'hydrogène et avec ça, on fait du kérosène si on veut. Euh, c'est beaucoup plus immédiat malgré tout. Voilà. Euh, ouais. Après, on peut aussi dire, si on doit capturer du CO2, autant le stocker plutôt que de le remettre en circulation et faire de la vraie compensation, parce qu'aujourd'hui, l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, elle est sur la sur la compensation, on va compenser les émissions des avions, mais on va compenser par tout et n'importe quoi, par faire des choses qui devraient se faire de toute façon. Si on fait de la compensation que par des émissions négatives, ben on a peut-être une solution qui, au fond, est même meilleure que celle du chlorosène synthétique parce qu'elle va être nettement moins chère. À discuter. Peut-être dire euh, sur, sur l'aviation, euh, bon, je, je crois à l'hydrogène dans l'aviation, il euh, y, y a quand même plusieurs niveaux à regarder. Il y a tout d'abord les, les petits courriers, enfin les... Les avions à deux places, les avions à douze places, sur lesquels il y a beaucoup de, de, de start-up qui se sont développées un peu partout en France. Euh, il y a plusieurs projets d'avions à hydrogène de, de petite taille et qui sont techniquement quasiment prêts. Hein. Donc, ça, je pense que ça peut voir le jour assez rapidement. Alors, concernant Airbus, moi, j'étais assez estomaqué quand Airbus a annoncé que 2035 était l'échéance pour, pour euh, son avion à hydrogène. J'y croyais pas du tout. Je trouvais que c'était beaucoup trop court. On m'aurait dit 2050, ça m'aurait paru raisonnable. Surtout bon. qu'on connaît les, le délai pour les certifications dans, dans le domaine de l'aviation. Ah, ça veut dire concrètement que la technologie doit être prête en 2027, hein, si on veut pouvoir euh, voler dans un avion euh, gros porteur à hydrogène en, en 2035. Et effectivement, de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène gazeux, voilà, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont ouvertes. J'étais un peu sceptique et j'ai échangé pas mal avec les, les gens d'Airbus euh, savez, moi, pour qu'un industriel arrive à me convaincre du premier coup, etc., il, faut, il faut un peu de temps quand même parce que j'ai l'habitude d'avoir plusieurs sources d'informations et après de faire mon propre point de vue. Mais je dois avouer que le, le paquet qui est mis en recherche et développement par, par Airbus pour être le premier sur ce domaine-là fait quand même plaisir à voir parce que ben, je crois que le challenge n'est effectivement pas simple du tout. Mais le fait qu'on veuille absolument trouver cette solution à court terme, je trouve ça excellent. Et puis, peut-être une dernière remarque, en France, on a beaucoup de débats rail contre avion. C'est très, très tendance actuellement, voilà, on va supprimer les les plus courtes distances en avion par rapport au train, je trouve que c'est cohérent. Euh, parce que c'est vrai que voilà, faire un paris -Lion, euh, en train ou en, ou en avion, il vaut franchement mieux le faire euh, en train. Mais peut-être qu'avoir ça en réflexion comme quoi il ne faut jamais rester dans le dogme. Euh, quand on aura réussi à faire des, des moyens courriers à hydrogène euh, ben, ça polluera pas plus que le train. Hein. Donc, à ce moment-là, on pourra faire du Mulhouse-Bordeaux, du, Mulhouse euh, du, du Strasbourg-Dijon, ce le faut en avion, puisque ça polluera pas. Donc, euh, donc, il y aura plus euh, l'excuse de dire euh, l'aviation ça pollue plus que le reste. Euh, il faut, il faut, il faut arrêter les, les cocotiers. Merci. <rire> Ça, ça ouvre de nombreux débats. Euh, Cédric a lancé des pistes, effectivement, sur, euh, sur d des, des fuels synthétiques, notamment. Enfin, bon, voilà, ça, ça ouvre de nombreux débats. Nous, ça ça appellera sans doute, alors on, on verra, mais à, à un troisième atelier pour aller plus loin, justement, qu'est-ce qui peuvent être des solutions pour à, arriver à cette neutralité carbone Merci à, à, à tous les trois, merci à ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve, euh, pour ceux qui seront présents, euh, le week-end prochain à l'université de rentrée du Mouvement démocrate à Guidel. Euh, démocrate pour la planète sera à nouveau présent sur place à l'occasion de la plénière sur le développement durable et euh, lors d'un atelier autour de toute l'équipe de l'association. Merci à tous, bonsoir. Merci. merci.